Supilami, euh, on va essayer de le faire en entier donc comme pour super groom je fais un petit euh, un petit crayonnet de mise en place va me permettre de, de poser l'attitude et, et les proportions de mon, mon personnage. Alors, moi, mon, mon marsupilami, euh, puisque du coup, j'ai été euh, amené à le dessiner avec le plus grand des bonheurs dans euh, l'album de Spirou, euh, 55, euh, les, La colère du marsupilami. C'était la première fois depuis 40 ans qu'une qu équipe... Le de dessinateur était autorisé après Franquin à dessiner le marsupilami dans Spirou et Fantasio donc inutile de vous dire que pour moi pour Fabien c'était un, un rêve d'enfant euh, puissance 1000 puissance parce que les plus, les, les, les plus grands auteurs qui ont dessiné Spirou avant nous n'ont malheureusement pas été autorisés à, à le faire et euh, même nous on aurait rêvé de voir un un Spirou de Tom et Jean-Ry avec le marsupilami, euh, ça aurait été génial, quoi. Euh, et et euh, il se trouve que voilà, on a, on a pu le faire. Donc c'était un vrai rêve de gamin. Alors le marsupilami, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que quand j'étais enfant, c'était un de mes personnages évidemment préférés. Et euh, en dehors de Spirou, euh, je, euh, je dessinais des marsupilamis déjà dans mes, dans mes cahiers de classe à l'école. J'écrivais même des petites histoires euh, avec le marsupilami euh, quand j'avais euh, 13-14 ans, euh, J'étais un fan absolu de Franquin et du Marsu. Et quand on nous a proposé de dessiner de, de Marsupilami dans Spirou, évidemment, ça a été quelque chose de formidable. Alors, sachant que euh, mon ami Baptême, lui, était en, en charge de la série Marsupilami, euh, la série officielle, euh, et que... Euh, voilà, Franquin, Franquin lui l'avait dessiné évidemment lui-même pendant des années, et que son Marsupilami, comme Gaston Lagaffe comme Spirou à travers son œuvre, a, a, a subi des modifications de, de, de, de forme, de morphologie. Il y a plusieurs Marsupilami chez Franquin déjà, entre le Marsupilami des années 50, celui des années 60, 70, 80, ils ont, ils ont tous des, des, des petites différences. Celui de baptême est encore un, un marsupilamique différent dans son, dans son approche. Hein, lui, il a, il a un côté plus disneyen euh, euh, dans, dans, son, dans son dessin. C'est presque plus un logo, ou une peluche qu'avec qu un personnage. Nous, on a, on a décidé avec Fabien Vellman dans notre approche, d'en refaire un animal. C'est-à-dire, euh, c'est pas... Euh, c'est n'est pas un, un, un, un humain dans un corps d'animal, de, de, c'est un vrai animal. Donc il, on, on a voulu lui donner cet aspect déjà un peu plus sportif. Il est, il est plus, plus carré que celui de Franquin, euh, enfin plus celui de Franquin, en tout cas que, que les derniers marsupilami euh, produits euh, par Franquin et Baptême. Il est un peu plus athlétique. On lui a redonné ses grands bras, euh, ses, ses, ses pattes euh, arrière plus courte il a des épaules aussi euh, plus larges et des grandes oreilles euh, il est plus proche du, du de franquin des années 70 c'est un mix entre celui de des années 70 et le marsupilamide des années des années 60 euh, donc je vais passer à l'ancrage maintenant je reprends mon petit pinceau je vais essayer de faire quelque chose je vais essayer de pas trop le, pas trop le rater Hop, on commence par le nez, voilà, donc euh, voilà, le, le, le, le, le tout pour nous était de, de, de, de, de, de, de dessiner notre marsupilami, notre vision du marsupilami, sachant que, on essaie, sans, sans le trahir non plus, hein, sans trahir la, la, la vision originale. Là, on est sur une partie la plus difficile à faire, c'est euh, ancrer les, les courbes de la tête euh, du marsu. Et après, ce qui sera encore plus compliqué, c'est la queue. En général, c'est là que je me foire. Voilà. Et donc, notre marsupilami, voilà, elle, elle, elle, il a les, les bras bien poilus. Le côté un petit peu hirsute. Euh, le poitrail euh, vaillant. Je m'appelle pas Franquin, évidemment, loin de là. Mais j'aimais beaucoup dans Franquin, c'était le dynamisme de son trait, surtout à l'ancrage. Et j'essaie de m'en inspirer, en tout cas, pour ce qui est de garder une forme de, de dynamisme. Hop, on va commencer. Je me cogne dans la caméra, pardon. Voilà. Conrad avait, dans Marsu Kids, fait de, de très très beaux marsupilami. Il était très très chouette. Grand dessinateur, Conrad avec Yann, ils avaient été euh, à l'époque euh, de, de, de la reprise de Spirou après Fournier, ils avaient été les ils avaient été autorisés par Franquin lui-même à, à dessiner le Marsupilami dans, dans il voulait faire un si reprendre Spirou. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à l'époque. On ne peut que fantasmer sur eux. Le résultat qu'on aurait obtenu. Voilà les pattes du marsupil mini qui ne sont pas des pattes mais un peu des. comme des, des, des mains. C'est une sorte de mix entre un singe et puis, euh, je, sais, je ne sais quel autre animal. Là, la partie la plus difficile, c'est la queue. Parce qu'il faut essayer de que les lignes restent bien parallèles. Et dynamiques, ce qui n'est pas évident. baptême très, très fort dans la, dans cette discipline. Il a, il a un petit côté très perfectionniste, un petit peu comme comme Franquin l'était. Alors que moi, je ne suis pas du tout, en tout cas beaucoup moins. Voilà. Ah, les tâches Je les ferai à la fin sur le personnage Là je vais euh, opérer juste la bouche, les, le contour des yeux, avec un feutre un petit peu plus fin, ce qui permet d'être précis, parce que j'ai bien peur qu'au pinceau, ça ne soit pas suffisamment... Euh, je n'ai pas la dextérité suffisante pour faire ça. Voilà, les petites tâches. Moi, j'aimais bien le marsupilami des années euh, 60, qui, avait, qui était vraiment euh, moucheté, euh, beaucoup plus que... Que le marsupilémi contemporain ça lui donnait vraiment un côté panthère euh... primitif pour nous le marsupilémi c'est ça c'est un animal certes très intelligent et qui, et qui apprend vite mais c'est surtout pas euh... Un humain, il a son comportement, il a imprévisible, il a son, son tempérament. Et c'est vraiment ce qu'on voulait retrouver, euh, ce qui nous intéressait chez ce personnage. Et ce qu'on a voulu mettre en avant dans notre euh, dans notre album La colère du marsupilami. Écrit par Fabien Vellman. Voilà, il a aussi des moustaches comme ça. Hop. Et des petits poils. Voilà. Bon, ben on a un marsupilami qui est pas, qui est pas si mal, on va dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.